C'est terrible, c'est affreux Et il se manque de tout L'amour s'amène et nos pauvres pouilleux, Ils nous jettent tous les deux Sous les diamants des étoiles Quel magique univers Mais dans cette romantique atmosphère Ça sent monter dans l'air Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes Impossible, elle serait trop baissée Quel lourd secret cache t derrière tant de rancœur Moi, je sais qu'il sera en qui règne dans mon coeur. Notre ami nous dit au revoir Nous serions seuls